Ça, c'est de la politesse, ça. Allez, toi, par contre, moins habile que l'autre. Salut tout le monde, dites-moi comment ça va. One more time, direction de boulot. Oh, ouais, désolé pour rien. par contre, à l'heure où je vous parle, les rushs de la vidéo tournée hier sont encore dans la caméra, dans la GoPro. C'est dire la flemme et l'épuisement euh, qui m'atteint, et surtout les bonnes résolutions qu'il va falloir que je prenne <rire> pour l'année qui arrive. Aïe aïe aïe, quelles seront les vôtres d'ailleurs Dis-le moi. Allez, on va faire comme si on l'avait pas vu celui-là, ce serait trop audacieux. Merci, on se met pas en interfile pour être à 40. On est pas censé être à 70 non plus, mais au plus il y en a derrière, au moins il y en a devant les voitures. Il y a vachement plus de monde ce soir qu'hier. Hein. Je pense que les gens avaient dû poser leur lundi en fait. Et t'es content de me voir Salut mon pote un méga grand signe les mecs en BM, rare, mais hein. quand ils le font, euh, passe pas inaperçu. Allez, souhaitez-moi bonne chance et on rentre. Il y a un vent de fou furieux. À 3700 mètres qui a bien pu tomber en tonne à 1h30 du matin sur le périph', il va falloir m'expliquer à où. Bah, euh, je pense qu'on les a fait. 3700 mètres, on a croisé personne encore. Hein. Police, elles sont devenues hyper furtives. Les voitures de police, c'est abusé. Ah, bah, si, il est là, c'est lui en fait. Ah non il est pas en panne, il a un pneu crevé, je crois. J'ai l'impression qu'il avait un pneu crevé. Là je vais ralentir sans freiner pour pas que la police voit mon feu stop. Chose faite. N'est-il pas C'est du génie. On réaccélère doucement pour pas qu'ils aient l'impression que je m'éloigne à toute berzingue. Oh le camion il double. On tout le monde. Il fume tout le monde. monde. C'est stylé ça en haut de la tour quand même. Allez, merci monsieur l'âme pour tous ceux qui sont restés jusque-là. Euh, N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un commentaire. A demain pour la prochaine, prenez soin de nous de vous. De nous, de vous, tout ce que vous voulez. Bonne, bonne soirée, bonne journée.